Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons décortiquer l'exemple Notify dans une première version. L'objectif de l'exemple est assez simple. L'idée est de programmer l'envoi d'une notification immédiate, l'envoi d'une notification différée, d'incrémenter la pastille de l'application à chaque notification, on verra ce que ça donne, d'être capable de supprimer la pastille. On rappelle qu'elle peut avoir sa vie propre. Et puis on va observer les effets de tout ça sur le terminal. Pour l'instant, ça va être ça. Regardons le comportement de notre petit exemple. Donc l'application se lance. Comme c'est la première fois que je lance l'application sur ce terminal eh bien il me demande l'autorisation d'aller activer les notifications pour cette application. -là. Et donc je vais regarder, ben, je vais d'abord taper sur Envoyer une alerte. Une alerte, ben, on va envoyer un message maintenant. Et vous voyez qu'il ne se passe rien parce que l'application est en avant-plan. Donc renvoyons une alerte, cette fois-ci je vais la retarder de 5 secondes. Et puis je vais quitter l'application. Et vous allez voir, l'alerte se déclenche. Donc vous avez vu deux choses. D'abord, l'application se retrouve avec un badge. Et ensuite, vous voyez euh, le message. Si j'avais tapé sur le message, il m'aurait envoyé vers l'application. Bon. Mais je peux euh, regarder euh, l'application si elle a quelque chose à me dire. Je peux également ici faire apparaître euh, les notifications dans la console des notifications. Vous voyez que je peux supprimer les alertes et vous voyez la notification a disparu et le badge, par contre lui, il n'a pas disparu. Par contre, si je décide de supprimer le badge et que je regarde où on en est, eh bien le badge a disparu. Nous allons maintenant désactiver les notifications pour l'application et regarder ce que cela donne. Donc je lance mon application et cette fois ci vous voyez il me dit que les notifications sont désactivées et je n'ai aucun de mes boutons qui est accessible. L'architecture de cette application c'est que je vais avoir le delegate et le view controller. J'ai tout mis dedans. Par contre on est obligé de faire des choses au niveau du AppDelegate. Donc on va commencer par regarder ce dernier. Bien sûr je vais commencer par avoir une référence sur le framework User Notification. Ça c'est important, sinon je ne pourrais pas utiliser les méthodes. Ce qui est important, c'est dans le application l'option etc. c'est que je puisse contrôler que j'ai le droit d'utiliser les notifications. Et donc en fait, vous voyez que ici je vais construire un ViewController que je vais mettre directement dans le RootViewController et je vais donc demander au système de notification, au UN Notification Center, je vais lui demander, je l'ai récupéré ici, hein, je vais lui demander si j'ai le droit d'utiliser ces options. Donc là je veux un badge, je veux une alerte et je veux le sound, je ne me sers pas de CarPlay. Et il va me répondre lors de l'invocation d'un fameux handler que je trouve ici avec deux paramètres OK de type boolean et Error de type Erreur pardon, je dis error pour l'interrogation donc un optional sur Erreur et je vais tout simplement dire ben voilà si je n'ai pas eu l'accord je vais appeler une méthode qui s'appelle désactiver sur mon contrôleur qui va probablement m'effacer tout ce que j'aurais pu faire et qui a été mis en place au moment de l'initialisation puis ensuite je vais afficher une alerte disant que ben désolé je n'ai pas les autorisations de faire des notifications donc mon application ne peut pas tourner. Point barre. Le reste ne change pas. Regardons maintenant le view ViewController. Le view controller, j'ai trois boutons comme vous avez vu. J'ai besoin d'une référence par UI text field parce que quand je vais avoir euh, mon alerte avec euh, le message, ben, il faut que je puisse récupérer l'information. Et puis j'ai ici un compteur qui me permet d'incrémenter les valeurs par défaut de mes messages. Regardons le ViewDidLoad, donc c'est extrêmement simple, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail. Ici je construis les trois boutons, je leur associe des méthodes différentes, Nouvelle Notification, Supprimer Notation ou Reset Badge. Je fais ici un add subview des boutons, j'ai ajouté auparavant la couleur de fond, tout va bien. Maintenant, la fameuse fonction désactivée, vous voyez que j'avais ajouté B1, B2, B3 dans euh, la vue euh, principale. Là, je l'ai détruit parce que je ne veux pas autoriser de notification. Je pourrais les laisser, hein, ça ne ferait strictement rien. Je pourrais toujours taper comme un malade. Ça sera un refus total. Mais c'est quand même plus propre euh, que si je désactive euh, ces notifications, eh euh, l'usage de ces boutons me soit refusé. Maintenant, regardons la méthode nouvelle notification. Donc, en fait, c'est assez simple. Je vous ramène à la séquence sur les UI Alert Controller. Je construis un contrôleur qui me permet de rentrer un message à destination de mon alerte et puis de dire si je veux l'émettre, si je veux abandonner tout simplement, si je veux émettre mon alerte maintenant ou dans quelques secondes. Et puis, j'ai deux méthodes qui sont associées aux deux boutons de l'alerte. Activer maintenant qui va faire appel à Activer notification et puis Activer les secondes qui va faire appel également à Activer notification avec bien évidemment des paramètres qui sont différents. Bon, ben voilà. Donc ici c'est la fameuse méthode Activer notification. Donc vous voyez que je récupère la référence sur le UN Notification Center. Je construis ici un UN mutable notification content parce que je vais pouvoir le modifier. Donc je veux dire que le titre c'est Oye Oye. Si je n'ai pas euh, de texte qui est associé à mon, ma saisie, ma zone saisie, ben je ne mets rien sinon je mets ce texte dans le body de la UN Mutable Notification Content. La catégorie c'est Notify Alert, d'ailleurs je réalise qu'il y a un petit bug ici, ça devrait bien évidemment être euh, un guillemet euh, droit. Comme vous avez à la fin de la chaîne. C'est une erreur de, de formatage de mon système de présentation. Et puis, vous avez ici euh, un son. J'ai pris le son par défaut. Mais vous pouvez, regardez dans le Fantastic Manual, associer un son qui provient de votre application si vous en avez envie. Ensuite, le badge, c'est un NS Number. Et puis ici, je récupère la valeur du badge et je l'incrémente. Donc le badge, il est dans Application Shared Application Icon Badge Number. C'est un entier. Je l'incrémente et je transforme tout ça en NS Number. Je pourrais le faire comme ça. Alors, je peux le faire comme ça, mais ça, c'est intéressant si vous utilisez le badge pour autre chose que des événements. C'est pour compter des événements, il est plutôt recommandé de le faire comme ça, tout simplement parce que ça sera déclenché quand l'événement va arriver. Mais si vous voulez le traiter en des conditions différentes, il n'y a pas de souci, à condition, bien évidemment, d'avoir demandé. L'autorisation d'afficher un badge. Donc là, vous n'avez pas besoin, hein, vous faites comme on a fait dans le web delegate, mais vous demandez simplement l'autorisation pour le badge. Bon, et puis ensuite, bah, je vais construire un Time Interval Notification Trigger, soit pour dans 5 secondes, soit pour dans presque immédiatement, je n'ai pas le droit de mettre 0. Donc j'ai mis une petite valeur. Et puis ici, vous, voulez, vous pouvez avoir une répétition, vous pouvez dire je veux le répéter toutes les heures ou des choses comme ça. Là, ici, je dis repeat égale false, donc c'est simplement une fois. Et puis, je peux construire ma notification request. Je peux lui donner un identifiant. Dans l'identifiant, il n'est pas absurde d'utiliser une méthode qui s'appelle UUID qui vous permet d'avoir des identifiants uniques. C'est ce qui va vous permettre, en fait, comme les identifiants sont uniques, d'avoir plusieurs messages. Si j'envoie deux notifications avec le même identifiant dans la requête, eh bien en fait, la deuxième va recouvrir la première. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Ici le contenu c'est n et puis le trigger c'est ce que j'ai défini ici. Et bien maintenant tout est bon. Je peux demander à mon centre d'ajouter cette requête de notification. Et ici je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit lorsque cette requête a été ajoutée. Bon alors maintenant il reste deux boutons à traiter. Supprimer annotation, notation. Ben voilà. Je demande au centre de remove all delivered notifications. Il va les supprimer également de l'historique. Et puis euh, le reset badge, share application, application icon badge number, égale 0. Quand vous mettez 0, le badge disparaît. Alors, à titre informatif, il y a une autre façon de supprimer les notifications. On peut les supprimer par classe, en fonction de, de, de l'identifiant que vous avez donné au niveau du contenu. Donc là, c'est aussi quelque chose qui fonctionne. Bon ben c'est pas si compliqué que ça et c'est surtout un moyen très intéressant et simple d'accroître l'interactivité de vos applications. Prenons pour exemple les nombreux gestionnaires de tâches auxquelles vous pouvez du coup associer des événements qui seront déclenchés lorsque par exemple la tâche arrive à quelques jours de sa date d'expiration ou à quelques heures ou en fonction des réglages de l'utilisateur. Vous pouvez je vous l'ai dit, mais on n'a pas vu là, gérer des événements récurrents, un réveil tous les jours, un loyer tous les mois, des anniversaires tous les ans, enfin plein de choses comme ça. Et euh, bien évidemment, euh, vous pouvez être amené à traiter une notation pendant que l'application fonctionne. On a vu dans la démonstration que ça ne marchait pas, mais on va voir qu'on peut le faire. Il faut rajouter un petit quelque chose et ce sera l'objet d'une prochaine séquence. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.